Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les différents inconvénients de faire de la location en meublé. Et oui, il y en a, même si régulièrement on parle beaucoup des avantages, il y a aussi son lot d'inconvénients et ça me paraît important d'en parler dans cette vidéo. Comme tu le sais, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout de suite à laisser un gros pouce bleu. Ça va me motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, eh bien tout de suite à t'abonner. Tu t'abonnes, tu actives la petite clochette, comme ça tu es notifié les prochaines fois que je te lis des vidéos sur cette chaîne YouTube. Je livre à peu près deux vidéos par semaine où on parle eh d'immobilier, d'investissement locatif. On parle aussi donc, de sous-location professionnelle immobilière, de conciergerie automatisée, mais également aussi d'entrepreneuriat de mindset d'entrepreneur puisque je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant et j'adore partager eh bien, mon expérience sur cette chaîne YouTube et j'espère que ça peut voilà, t'inspirer et te motiver toi aussi eh bien, à faire de l'immobilier ou entreprendre tout simplement. Avant de commencer, je vais t'inviter à ma prochaine webconférence qui aura lieu dans les prochains jours, une webconférence justement où je vais t'expliquer comment créer un business autour de la sous-location professionnelle immobilière et dans la conciergerie automatisée. Tu découvriras un petit lien dans la partie description et puis je vais t'inviter à récupérer une petite formation gratuite d'une heure pour voilà, te faire comprendre et que tu puisses eh bien appréhender justement ce qu'est la sous-location professionnelle immobilière avant cette web conférence. Je t'invite franchement à récupérer tout de suite cette formation gratuite qui dure une heure. Pareil, tu découvriras le petit lien dans la partie description. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment répondre donc à cette question sur la location meublée, les différents inconvénients qu'on a à enfin, la location en meublé. Alors, la location meublée, on en parle beaucoup sur cette chaîne YouTube. Si tu fais du Airbnb, bah, tu es forcément location meublée. Si tu fais de la location meublée classique traditionnelle, généralement, tu fais des bouts d'un an et on va le voir dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a moyen justement d'utiliser euh, la fiscalité du meublé pour faire d'autres choses, mais on va en parler chaque chose en son temps. Donc, location meublée, il y a tout son lot d'avantages et généralement, un investisseur immobilier fait de la location meublée pour une raison essentielle qui est la fiscalité. Puisqu'on le sait, en location meublée, on a une fiscalité qui est, euh, bah, qui est nettement plus attractive qu'en en location en nu, puisqu'en location en nu, on, on dépend donc des revenus fonciers, alors qu'en location meublée, on va dépendre des BIC, donc des bénéfices industriels et commerciaux, soit au réel, soit au micro BIC. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, on ne va pas sterniser là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une fiscalité qui est beaucoup plus intéressante. Et puis, c'est aussi que grâce à ça, eh bien, on peut faire notamment de la location courte ou moyenne durée. Et donc, généralement, on a des rentabilités qui sont euh, beaucoup plus intéressantes. Mais ce qu'on s'aperçoit aussi aujourd'hui sur le marché, donc je te fais cette vidéo, on est en 2021. On a une grosse montée d'appartements en meublé qui sont disponibles. Donc on a une concurrence beaucoup plus importante pour ceux et si tu fais de la location meublée ou tu souhaites faire la location meublée à l'année, hein, pas en courte durée, eh bien tu vas te retrouver aujourd'hui avec une confrontation de beaucoup plus de, de concurrence tout simplement parce que beaucoup de propriétaires aujourd'hui ont arrêté la location courte durée, tout simplement ont arrêté de faire du Airbnb et sont repassés en location classique meublée. Donc on se retrouve avec une, une offre beaucoup plus importante. Et donc, ça veut dire qu'il dit une offre plus importante, et eh bien dit, euh, bah, la demande n'a pas forcément explosé pour autant, et ça veut donc laisser présager que les prix vont devoir être un petit peu revus à la baisse si tu es investisseur immobilier, donc quelque part ça va venir impacter ta rentabilité. Même si on a une fiscalité intéressante, le fait est que la rentabilité peut venir être impactée. Donc tu vois bien déjà qu'il y a un premier problème là qui est en train d'arriver petit à petit. Alors. Moi, je continue toujours ma location courte durée, je n'ai absolument pas arrêté, mais des, des, des propriétaires ont considéré, peut-être qu'ils avaient des logements qui étaient vraiment trop saisonniers, euh, c'est-à-dire des logements qui étaient peut-être trop proches du littoral ou qui vraiment étaient dans un cadre saisonnier. Donc, par exemple, je pense, euh, je pense à tout ce qui est euh, ski, euh, station de ski, tout ce qui est proche de la mer, et euh, eh bien c'était effectivement des appartements qui étaient beaucoup trop dans le saisonnier, donc qui faisaient ça, des très gros chiffres d'affaires euh, donc sur des périodes de l'année euh, où il y avait un gros passage, un gros flux de touristes et puis après, sur le reste de l'année, c'est vraiment limite euh, ridicule. Et donc du coup, ils se sont dit, bah, finalement, autant que je repasse sur une location meublée. Donc du coup, on va se retrouver avec une grosse offre et on le voit bien, il y a pas mal d'articles qui sont sortis par rapport à ça. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on va lister quand même les, les inconvénients. Alors... Euh, je ne te dis pas qu'il faut arrêter, absolument pas, puisque je continue. Hein, mes locations meublées, ce n'est absolument pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important quand même de poser sur la table les, euh, les différentes problématiques. Donc, celle ci en fait partie. Donc, une, une, un marché qui va être beaucoup plus important en location en meublé classique. Hein, je ne parle pas de location haute durée. Ça, c'est un premier point. Deuxième chose, euh, on le sait, en location meublée, on a un turnover euh, qui est plus important. Hein, donc, euh, Ça veut dire que nos locataires sont beaucoup plus volatiles puisque bah, généralement, on fait des baux d'un an et généralement, ce sont des personnes qui euh, bah, sont là de passage tout simplement parce que euh, si tu veux, l'appartement est déjà totalement meublé euh, et finalement... Euh, ils ont aucun enfin comment dirais-je ils ont aucun attrait euh, ils se sont pas ils se sont pas personnalisés le lieu c'est ça que je veux dire c'est pas comme quelqu'un qui te loue un appartement en nu il vient avec ses meubles, il personnalise le lieu, généralement même il va redécorer l'appartement, peut-être même qu'il va repeindre certaines, certaines pièces ou mettre du papier peint, enfin, il va se, se l'approprier parce que généralement aussi il part sur des baux qui sont plus longs, des baux généralement minimum de 3 ans, contrairement aux beaux meublés, où ce qui se pratique c'est des baux d'un an, sauf si c'est 9 mois pour faire de la location étudiante. Mais on va le voir justement dans cette vidéo, à la fin justement, cette, cette partie, ce que, ce que tu peux notamment faire. Et du coup, eh bien, on se retrouve, avec c'est très clair, avec une volatilité plus importante des locataires. Et donc, ça veut dire bah, finalement une gestion, et si tu n'es pas sur le lieu, eh bien, une gestion de ton appartement qui est plus régulière chaque année généralement. Et du coup, ça veut dire aussi que quelque part, ça vient impacter ton cash-flow, ça vient impacter ta rentabilité nette, tout simplement parce que tu es obligé de confier la gestion de ton appartement, eh bien peut-être une agence immobilière ou euh, tout simplement une conciergerie euh, pour gérer bah, les entrées, les sorties, la rédaction des, bah, des contrats, les signatures, etc. Euh, peut-être aussi vérifier, refaire des, des, des, remettre des, des choses en place dans l'appartement et justement, on va y venir. Et du coup, ça va t'amener... Et eh bien, à, donc, quelque part, à supporter un coût de gestion, tout simplement, parce qu'on bah, a des entrées-sorties, même si c'est des locations l'année, le fait est qu'il faut retrouver un locataire, etc. Et donc, du coup, il faut bah, externaliser ça, confier ça à une, à une conciergerie ou à, à, ou à une agence immobilière. Et donc, les agences immobilières, généralement, te prennent à peu près, je crois, euh, entre 80 et 100% du, euh, du loyer. Euh, en gros, ça te couvre ça à peu près un loyer par an euh, qui va partir dans ces euh, différentes charges, peut-être un petit peu moins, mais ça, ça dépend un petit peu des villes. Et on arrive justement au point suivant. Le point suivant, c'est qu'on va être obligé d'affaire de des entretiens plus importants. Tout simplement parce que vu qu'on a euh, des, euh, des entrées sorties chaque année, eh bien, ça veut dire que bah, derrière, vu qu'il y a plus d'allées venues, on va avoir de l'entretien à faire plus fréquent sur notre logement. Le logement, il est meublé et donc, euh, quelque chose qu'on notamment qu'on ne dit pas suffisamment sur internet c'est que euh, bah, notamment tout ce qui est canapé tout ce qui est peut-être aussi matelas n'était pas pris forcément des matelas de très grande qualité et eh bien c'est des choses qui vont s'user très clairement tout ce qui est produit électronique généralement ça dure assez longtemps euh, mais par contre tout ce qui est effectivement canapé tout ce qui est euh, peut-être fauteuil tout ce qui est euh, matelas c'est des choses qui vont s'user et qui donc vont nécessiter et eh bien une, euh, que, que tu réinvestisses peut-être tous les trois ans et eh bien dans du nouveau matériel. Moi je le vois bien, alors moi je fais beaucoup de location courte durée, donc là on va dire que on va dire que plus il y a de passages, pire c'est. Euh, très clairement, faut bien l'avoir en tête, c'est-à-dire que plus tu as de, de va-et-vient dans ton logement, plus ton logement il est clairement mis à rude épreuve, euh, notamment aussi par rapport, par exemple, aux murs. Euh, ils vont passer avec leurs euh, leur valises, etc. Ça va sûrement faire des traînées au niveau des murs, peut-être des traînées au sol par rapport au parquet. On le voit bien et euh, bah, en fonction des locataires que tu vas voir, vu qu'on a... Euh, voilà. Bah, beaucoup de locataires qui sont de passage, ils vont pas forcément faire attention à ce qui se passe dans le logement et donc on va se retrouver avec des dégradations mineures mais qui mis bout à bout vont à un moment donné faire que tu seras obligé de remettre et eh bien de l'argent pour rénover tout ça. Hein, C'est à dire que même si tu prends des cautions, tu fais la location compte durée etc, le fait est que les cautions sont là pour ou les assurances sont là pour couvrir des dommages réels et sérieux dans le logement. Euh, si c'est parce qu'il euh, y a une petite tâche sur le canapé, peut-être que tu vas essayer de la réparer, etc. Tu vas pas changer le canapé pour autant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu as un locataire qui te fait une petite tâche et puis encore un autre qui t'en fait une petite, et une petite, une petite, petite, au bout de quelques années, tu vas avoir 10 tâches sur le canapé. Le canapé, il est juste euh, horrible. quoi. Et donc, à un moment donné, il va falloir faire peut-être lancer un nettoyage complet du canapé, ou peut-être qu'à force d'avoir trop de personnes qui s'appuient sur un endroit bien précis du canapé, bah, ça va commencer à s'affaisser, et donc le canapé va être juste euh, in inutilisable, et donc il va falloir penser à le changer. Et c'est ce qui se passe notamment, moi, sur mes locations co durée. au bout de quelques années, je me rends compte que je suis obligé de, de réinvestir sur un canapé. Donc ça, c'est des charges qu'on n'a pas forcément prévues, c'est partie des inconvénients, parce que dans notre calcul de cash flow, généralement, bah, on l'intègre pas forcément ça, que derrière on doit remettre un petit peu d'argent. Et donc à mon sens, il faut que tu prévois une petite somme euh, chaque année pour tous ces frais-là. Euh, donc peut-être prévoir, euh, peut-être pas un mois forcément, mais prévoir peut-être un demi-mois pour eh bien chaque année mettre ça de côté et cet argent-là va te servir et eh bien tout simplement à réacheter du matériel pour remettre l'appartement en état, peut-être remettre des coups de peinture, peut-être le sol, je sais pas... Euh, le sol, c'est compliqué, hein, refaire le sol, mais voilà, ce que je veux bien que tu comprennes, c'est qu'il va peut-être falloir que tu réutilises ré de l'argent pour justement remettre ça vraiment en état. Et donc ça, ça fait partie des inconvénients qu'on a dans la location meublée, hein, on ne va pas se le mentir. Mais du coup, c'est des choses qui ne sont pas forcément expliquées euh, et qu'on ne précise pas assez, à mon sens, sur, sur Internet, dans, dans les différents calculs pour calculer ta rentabilité et ton cash flow. Euh, autre chose que je veux préciser, donc, parmi les inconvénients qu'on a sur euh, donc, la location meublée, eh c'est aussi euh, bah, justement le fait que le bail, généralement, c'est un bail d'un an. Mais rien ne vous empêche de partir sur des baux plus longs. En fait, c'est un bail minimum d'un an. Rien ne vous empêche de faire des baux de deux ans, trois ans. C'est tout à fait envisageable. Alors, on le sait, les personnes qui viennent au logement, généralement, c'est parce qu'ils euh, sont de passage et donc ça les arrange plutôt bien euh, que le bail soit plutôt court parce qu'ils sont là professionnellement, ils sont peut-être en, en attente d'un logement euh, et du coup ça leur convient plutôt bien mais nous c'est un, un inconvénient parce qu'au final bah, on le sait, euh, je t'ai expliqué juste avant, le fait est qu'il y ait du turnover, le fait est qu'il va falloir faire gérer les entrées de sorties etc et du coup ça ça peut être une problématique. Alors ce que tu peux très bien faire c'est donc de proposer à ton locataire tout simplement de faire un bail plus long et de lui dire, bah voilà, si vous souhaitez eh bien, personnaliser le lieu, vous pouvez le faire. C'est-à-dire, vous pouvez retirer certains donc, de mes équipements, par exemple le canapé ou peut-être le matelas ou peut-être changer quelques petites choses dans, dans, dans l'appartement. Et c'est ce qui va vous permettre de personnaliser les lieux. Pourquoi faire tout ça Tout simplement parce que derrière, ça va permettre de, indirectement de fidéliser ton client et de faire en sorte que celui-ci euh, eh ne soit pas amené euh, du coup à changer de logement encore une fois parce qu'il va le personnaliser il va s'approprier les lieux moi je me rappelle je l'ai fait notamment avec euh, avec un propriétaire Alors là c'est dans le sens inverse ou du coup et eh bien dans le cas de mes sous-locations l'appartement était déjà meublé donc le propriétaire a conservé sa fiscalité mais derrière j'ai retiré certains éléments je n'ai pas tout retiré mais j'ai retiré notamment le canapé je me rappelle j'avais retiré ce qui était juste horrible euh, la table aussi pour pour pour déjeuner c'est pareil ça convenait pas j'avais retiré ces éléments là et quelques autres petites choses, et je mettais, du coup, j'avais rajouté mes propres éléments, mes propres draps, etc. etc. Et ça, c'est ce qui lui a permis à elle de conserver son statut de loueur en meublé non professionnel pour le coup. Et moi, ça m'a permis eh bien, de m'approprier les lieux et derrière, eh bien, de le personnaliser. Et indirectement, bah, pour elle, c'est une manière aussi de me fidéliser parce qu'elle sait qu'on va partir sur des beaux beaucoup plus longs. Donc voilà un petit peu ce que tu peux faire. J'espère que cette vidéo elle a pu t'aider. N'hésite pas à la commenter. N'hésite euh, pas à rajouter des informations euh, ou des, voilà, des, des éléments qui seraient pour toi des inconvénients à faire de la location meublée, bien qu'il euh, y a vraiment tout son lot d'avantages très clairement, à faire de la location en meublé. Tu le sais bien et c'est ce que je fais au quotidien. On a terminé. Vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao